Bonjour, euh, bienvenue dans la forêt du Rizou qui se trouve euh, dans le parc du euh, je m'appelle Rémi mélange je suis garde forestier, on est là, il n'y a pas un bruit, il y a juste les oiseaux qui chantent, euh, le cadre est est c'est vraiment quelque chose de fantastique. On a plusieurs casquettes, on doit faire attention à l'accueil du public, à la production de bois, c'est une matière noble le bois, et puis à la biodiversité. Les arbres, ben voilà, les coupes, ils ont 300-350 ans. Donc, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y, y a un impact sur une très longue durée. Et puis, euh, ben, nous, on est sur euh, voilà, est ça, la vie d'un arbre, mais ça a une certaine influence. Voilà, ouais. Qu'on fait ben, avec le parc Ils ont un projet qui s'appelle Toile verte. C'est des petites euh, parcelles de, de biodiversité. Et puis ça fait euh, quatre ans qu'on collabore euh, avec pour euh, vitaliser certains secteurs en forêt. Il y a, on a une prairie sèche, euh, notre tient, et puis un secteur, une gravière, pour mettre en valeur des euh, orchidées. Et puis euh, c'est des choses hors presque forêt gros bois, mais qui sont enrichissantes. Forêt, on accueille souvent des classes ou euh, des groupes de personnes qui, qui s'intéressent à la forêt. Et puis ça, dans le cadre de notre métier ou en collaboration avec euh, le parc, on fait euh, toutes les activités qu'on peut pour rendre sensible la population, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Ça met en valeur notre, la forêt et les travaux qui s'y font. Il n'y a pas que de la forêt, il y a aussi des pâturages, euh, il y a des bois, il y a les personnes qu'on rencontre et les animaux qu'on peut rencontrer sur, euh, sur tout ce secteur. Et, en fait, c'est un, un métier, mais c'est une passion et puis c'est une grande chance d'être euh, ici et de profiter. Mes forêts, c'est les forêts d'un propriétaire de la commune, du chenille. mais c'est vrai qu'on les gère comme... Euh, je comme si c'était si mes forêts. Et puis euh, tout ce que je peux améliorer, des petites touches, un arbre, une branche ici, euh, ben c'est vrai que je, je le fais. <rire> ça pousse, que ça pousse contre l'extérieur. Ça pousse vraiment. Le, est le, le, tout, il est tout petit, hein, on voit. Voilà, ça c'est un, un sapin blanc qui a une année. Ah ouais Oh, c'est bonjour.